Tu as entre 16 et 25 ans Tu es à la recherche d'un emploi, d'une formation, d'un stage, d'une formation en mobilité, d'un conseil pour réussir ton entretien ou créer ton activité Viens nous rejoindre au 8e Village Régional de l'Emploi et de la Formation organisé par la Mission Locale, Guadeloupe Formation et l'AGEG le 13 novembre de 9h à 17h au WTC à Jarry. N'oublie surtout pas ton CV Renseignements sur les pages Facebook Village Régional, Emploi et Formation et Mission Locale Guadeloupe.